Je crois que la NUPES vous mène une vie terrible en ce moment. Je à crois à que la NUPES vraiment, vous mène vous une, une vie terrible vraiment, en ce moment. Je crois à que, que la NUPES vous mène... Pour cette interview spéciale, finalement, parce que... Euh, il faut quand même euh, expliquer aux gens ce qui est en train de se passer, ce qui est terrible. Hein. Vraiment, euh, je, je voulais justement euh, savoir, et la, ma première question va porter sur, sur la réforme des retraites. Mmh. Monsieur le député, nous, vous, vous allez gagner, hein, puisque, puisque la réforme des retraites euh, va bien évidemment passer. Je tiens cette information de ma consœur madame Saint-Cricq. Alors euh, pourquoi pensez-vous que la FI continue comme ça de vouloir euh, appeler à des grèves, à des manifestations Est-ce que vous pensez que ce sont des enfants qui font des caprices oui, pour répondre directement à votre dernière question, oui, ce sont des, des enfants qui font des caprices, voit, qui font des jeux de mots, qui font des blagues, mais en fait, qui, sont, qui ne sont pas des blagues et des jeux de mots. Tout ça est d'une extrême violence, d'une mmh. extrême gravité. Euh, on est en train de parler de l'avenir de notre système de retraite mmh. par répartition. Voilà. Et, et vous savez, quand les gens disent que c'est le cirque à l'Assemblée nationale, c'est de la faute de la NUPES, très clairement, très clairement. Ça a été visible lundi, ça a été visible mardi, ça a été visible mercredi. Je ne vais pas vous faire toute la semaine comme ça, hein, vous m'excuserez. Euh, mais c'est visible tout le temps, en permanence. Moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol que, en tant que député de la majorité, mon nom puisse être affiché comme ayant voté pour ceci, je ne sais plus, c'est quoi cela. votre nom enfin, C'est quoi votre nom, déjà Parce que moi, j'ai que Playmobil sur ma fiche, donc je ne sais plus... Ah ben, bah, je, suis, je suis... Non, ce n'est pas Playmobil, moi, je suis monsieur Mouton. Ah, pardon. Voilà. Monsieur Mouton, monsieur merci Mouton. monsieur Mouton, hein, vraiment je, je comprends que ça doit être très, très pénible et vraiment merci, merci monsieur d'être venu. Hein. Mais C'est avec grand plaisir mais je voudrais quand même insister sur, sur cette violence. Euh, vous savez hier j'ai vu dans les manifestations, enfin euh, j'ai vu j'y étais pas moi-même hein, mais j'ai vu sur les, sur les réseaux sociaux, euh, des gens qui disaient euh, ça va péter avec euh, un, un, une, une, une bombe dessinée sur la pancarte. Oh euh, voilà, ça, va trop, ça ouais. va trop loin, ça va trop loin, ça va trop loin. On est dans une démocratie, on est dans un grand pays. Oui. Euh, nous avons des élections. Hein, le président de la République, Emmanuel Puis Macron... Et d'ailleurs, vous êtes bien habillé, vous, au moins. Je le salue, je oui. salue, M. Macron, euh, notre, notre cher président, oui. euh, qui avait dit, dans sa campagne électorale, qu'il voulait la retraite à 64 ans. Il ne s'en est pas caché, il a été élu, que je sache. Alors quoi, ces gens remettent aussi en cause les élections c'est ouais. ça qu'ils font, c'est ça qu'ils font. C'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Voilà. Et je vous remercie de nous donner euh, du temps d'antenne pour dire cela, parce qu'il ne faudrait pas que, que, que rentre dans l'esprit des gens que cette réforme serait injuste, euh, ah oui. mais nécessaire. Non, ce serait dommage. Mais D'ailleurs, euh... juste comme vous parlez de justesse, euh, je pense qu'on pourrait apporter la preuve qu'elle est juste, parce que vous mettez fin aux régimes spéciaux de ceux qui bloquent le pays. Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez enfin mettre aussi fin aux régimes spéciaux des députés que, euh, qui sont exclus oui, mmh. oui. De bah, toute façon, celui qui est exclu, euh, on lui retire sa paye, il ne cotise pas. Pas de cotisation, pas de retraite, vu que nous défendons le régime par répartition. Les choses sont relativement, voire même extrêmement claires. Hein, bon. Et la retraite des députés, vous savez, nous, on vit une, une vie de, de, de misère. On est, on est, on est agressé, harcelé euh, par la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, et particulièrement, je tiens à le dire sur votre plateau, particulièrement euh, par la France insoumise. Ce sont les pires, les mélenchonistes, là, ah oui. euh, les rouges, euh, euh, le couteau entre les dents, etc. Moi, je, je voudrais vous dire... Euh, je sais, Vous moi savez je dors pas quand non, il faut que je reçoive mon interview. Ces cotisations, ces cotisations que nous faisons dans notre régime de l'Assemblée nationale, et le fait que nous ayons une retraite un peu plus élevée que les autres, et, et c'est très simple. C'est un critère de pénibilité. Bien sûr. C'est un critère de pénibilité. Quand vous avez des. Euh, je sais pas, moi, euh, au hasard, Monsieur Louis Boyard, là, celui-là, hein, celui-là, mm -hmm. celui mais celui-là, mais on se demande s'il n'est pas encore sur un plateau d'Anouna quand on est à l'Assemblée nationale. Hein, voilà, quand on l'entend euh, éructer, vociférer, là, les étudiants, la grève, le blocage, appeler à la violence en permanence contre nos policières et nos policiers. D'ailleurs, je tiens à les saluer, je sais pas où est la caméra, elle est là-bas. Euh, je, je tiens solennellement à, à, à saluer le travail des, des policières et policiers face à, à, ces, à ces gauchistes de la France Insoumise et cervelés qui tentent de, de déstabiliser le, le pays. Bon, tout ça est insupportable, donc évidemment... Et puis vous, savez, vous savez ce que j'ai vu passer la dernière Non. J'ai vu qu'ils organisaient une caisse de grève oh pour ah bloquer oui. le pays. Oui. Non, mais vous vous rendez compte oui. Ils organisent, ces gens organisent des caisses de grève pour, pour, pour bloquer le pays. D'ailleurs, j'ai une question Non, pour non, vous non, pas pour soutenir les grévistes. Ah, pour ah, paralyser pardon. les Français. Pardon. Pour les prendre en otage. J'avais pas pris les bonnes notes. Pour les, oui, pour les prendre en otage. Dites-le. Oui, oui, pardon. Dites-le. Oui, oui, je le dis. Pour paralyser, donc pour bloquer voilà. et puis pour prendre en otage. Merci. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Est-ce que... Euh, euh, eh bien, ça serait pas temps de lancer une caisse de grève pour soutenir euh, les portes qui ont reçu des tags Si, disciple. Si, oui. euh, je pense qu'il y a un élan de solidarité à avoir euh, pour, pour soutenir effectivement tout, tout, ce, tout ce mobilier, tous ces objets, mmh. tout ce qui est dégradé. Je veux, je veux à cet instant qu'on ait une pensée pour le ballon euh, sur qui on a collé euh, la tête. De... Oui. Non, pardon, je veux qu'on ait une pensée. Excusez-moi, je me suis trompé. Une pensée pour Olivier Dussopt, euh, qui a eu sa tête collée euh, sur, sur un ballon. Euh, voilà, vous Pauvre. imaginez le préjudice Pauvre. Vous imaginez le préjudice mmh. Ah oui. Non mais c'est insupportable, c'est insoutenable. Euh, jamais je ne supporterai que ma tête soit mise sur un, sur un ballon. Vous savez que j'ai vu, vu, ça sur Internet. J'ai vu des gens qui avaient partagé des ballons avec marqué Macron dessus. Oui, oui, oui, je, je ne rigole pas. Euh, D'ailleurs, ceux qui veulent, c'est sur macron.com macron.com, vous allez voir et vous trouverez des ballons avec écrit « Macron » dessus. Euh, c'est insupportable. Le pays part, part dans tous les sens. Donc j'espère que les, les policiers et les policiers de ce pays feront, euh, feront leur travail mais euh, et, et, et que les gens n'iront pas donner à cette caisse de -vous grève, pas qui je rien. crois... Si les gens veulent aller voir sur cette caisse de grève, c'est... Attendez, je vous dis ça de mémoire. C'est grève, G-R-E-V, plus loin... Enfin, attaché, mais event e v -E Point fr. Mmh. Donc c'est ça, la caisse de grève. Je crois qu'ils sont à 27 qui... 500, 750 euros. Non. C 27 000. Ah ouais. 20... Ouais, <rire> ouais. <rire> on vit un grand moment. Et justement, j'ai une question. Est-ce que vous attendez, pensez... Attendez, attendez, <rire> je, je vous laisse reprendre vos esprits. Bien, évidemment. Dur, un, verre verre si es un verre d'eau, s'il vous plaît. C'est dur, si qui peut m'apporter un verre d'eau. le Petit personnel, <rire> vraiment. Je... Euh, Ruffin, oui. qui vient en maillot Pardon. de foot à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Ah, oui, Thomas vous, bah, Porte, oui. qui shoot dans des ballons. Oui. Est-ce que vous pensez pas que la France insoumise est jalouse du président qui a pu caresser Mbappé Si, très clairement. Façon, ces gens ont, ont raté leur vie. Pour en arriver là, faut avoir raté sa vie, c'est pas possible. Il faut, faut avoir envie d'exister, d'exulter. Euh, nous, nous sommes des gens sérieux, on est là pour transformer le pays, pour faire en sorte que euh, d'améliorer les conditions de vie des bien. gens concrètes, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous savez que le pays, euh, aujourd'hui, est au plein emploi, euh, que, que, que, que le, le, les inégalités ont reculé, euh, qu'il que n'y a plus personne qui dorme à la rue, comme l'avait promis Emmanuel Macron au début du mandat. Donc, euh, aujourd'hui, nous réalisons toutes ces belles choses, et ces gens-là viennent, viennent tout bordéliser... Euh, tout saccagé, tout. Enfin, voilà, moi je, je suis. Euh... Vous savez, je, je, je me pose la question est-ce que, est que je dois franchement continuer à être député je, je ne sais pas dans ces conditions-là. Euh, -ce ah, bah oui, monsieur Mouton. Hein. Est-ce qu'il faut garder l'Assemblée nationale ah Bah oui, parce que sinon après. Euh, Faut-il garder l'Assemblée nationale Est-ce qu'on ne prendrait pas les décisions directement oui. dans la foulée de l'élection présidentielle Mmh. Hein, ce, serait, ce serait beaucoup plus simple. Vrai. Il, il y aurait moins de tensions dans le pays, euh, je pense que c'est important. Et puis, je, tiens, je voudrais saluer aussi, parce qu'on en parle assez peu, euh, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Je veux lui rendre un, un hommage, euh, parce qu'elle elle a, elle a, elle a, comment dirais-je, une, une, une main de fer, euh, une main de fer, comme, un peu comme euh, Margaret. Margaret. Ça me fait beaucoup Maggie. penser ben à oui. Margaret Thatcher, qui était une grande femme politique, mm. qui, a, qui a réformé son pays. On ne lui rend pas assez hommage. Et, et moi, je voudrais, je voudrais rendre hommage à Yael Brown-Pivet qui, qui fait le job. Euh, elle fait le job à chaque fois qu'il y a des incidents dans l'hémicycle. Elle est là. Mm. Elle est là. Euh, et je vois les mauvaises langues. Hein. Je les vois, hein, ceux qui disent « Elle est là à chaque fois qu'il y a des embrouilles dans l'hémicycle, donc c'est de sa faute. Non » Non mais non, non, elle est là pour régler les problèmes concrets qui se posent. Et quand vous avez un ballon de foot euh, euh, sur lequel on vient mettre, rendez-vous compte, l'image, l'image, la tête avec la, la tête avec les cheveux et tout, le, ouais, ouais. La, le nez, les, la bouche, tout, ouais. tout, mais voilà. juste couper là, par contre. Mais sur le ballon, euh, non, c'est pas possible. Donc moi, je, je, je voudrais dire à Adam Bond privé que. Grâce à elle, peut-être que demain, il y aura davantage de vocations, de juges, de procureurs. Ah, j'ai cru euh... que vous alliez dire de footballeur, j'ai eu peur. Non, <rire> non, non, bah peut-être que... Vous... Moi, j'aime bien le foot. Oui. Mais bon, j'ai vu que la France insoumise <rire> <la> n'aimait <France> pas le football. Vous savez que la dernière fois, ils ont refusé de jouer euh, dans l'équipe de foot de l'Assemblée nationale. Ah, ça m'étonne pas du tout. Euh, parce peu. que... Et vous savez pourquoi Parce qu'ils sont sectaires mais bien sûr, évidemment. Mais évidemment qu'ils sont sectaires. Bien sûr. Ils n'aiment pas, euh, pas la démocratie, Non. Euh, ils n'aiment pas le vote, ils n'aiment pas leurs collègues députés, et ils refusent de jouer avec eux. J'ai trouvé ça lamentable. Et puis, ils n'aiment pas crois, non plus. Quand euh, pose la question, euh, ils se posent des questions, ils n'aiment pas les journalistes. On peut s'embrouiller. Voilà, on peut se disputer. C'est noble, hum. c'est légitime. Euh, mais de là à être sectaire comme ça, hein, bon, ces gens manquent d'humanité. Non, aucune humanité. D'ailleurs, justement... Euh, dans la réforme, quand même, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous allez mettre au moins toutes les retraites à 1200 euros. Oui. Rappelons quand même que dans ce pays, le seuil de pauvreté est à 940, vous allez éradiquer la pauvreté, en fait. Mais clairement, voilà, vous, vous m'enlevez les mots de la bouche, j'ai l'impression oui. que, euh, que vous avez euh, bien repris oui, oui, nos éléments de langage juste Ça avant fait. cette émission, et je vous en remercie. D'ailleurs, juste une un... petite question, oui. euh, pour, pour mon planning, c'est quand le prochain petit déjeuner avec euh, le président alors euh, faut que je, le note en... je pensais qu'on en parlerait après ah, d'accord. mais, oui. euh, mais c'est bientôt, il me semble que j'ai noté la semaine début de semaine prochaine. Je serai là. Euh, juste après, vous savez, euh, après le, le, le, la future escrande qui aura lieu dans l'hémicycle, on va reprendre ça parce qu'il faudra oui. aussi qu'on. Faut qu'on eh, s'organise. Hein. Bah oui, parce que oui. quand on vous prévient qu'on va faire un coup. Euh, sur, euh, par exemple, euh, Monsieur Port pour l'exclure, il faut que les relais médiatiques derrière se... Bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez ce, pas, vous avez toujours compter il, sur nous. Il faut, dire, il faut dire aux gens qui nous regardent, la France a le droit de savoir. Bien sûr. La France doit... de la transparence, hein, tout ça. Euh, hein. La France doit savoir bien quand sûr. les insoumis font n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Sûr. Il est nécessaire que vous soyez organisés, que nous soyons organisés. Les médias ont une responsabilité particulière dans la fait. séquence. Euh, si le pays tient encore, c'est sans doute grâce à eux. Grâce à vous, Madame. Mmh. Merci. J'ai juste encore une petite question. Si je oui. peux abuser de, de votre temps, Bien sûr, euh, le, le travail est une valeur, et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse aussi, nous, ce travail, de, de, de pouvoir voilà, en parler. J'ai une question. Quand peut-on espérer le rajouter dans la devise française, le mot travail Alors, il y a eu une, une tentative par le passé euh, mmh. qui était un peu malheureuse. Euh, donc, ça, ça se discute, ça se réfléchit. Il faudrait peut-être mettre d'autres mots avec. Euh, euh, de travail, euh, euh, obéit, par exemple, consomme, mmh. euh, qui est un, un triptyque qui, je pense, est, est admis par tout le monde, que chacun pratique au quotidien mmh. et qui fait le, le, le, le sel hein, de, de, de nos relations sociales, de la vie de, de, de, de notre grand pays. Euh, et, et je pense, effectivement, qu'il faut qu'on qu avance là-dessus. Le, le concept, par exemple, vous voyez le concept d'égalité. Le concept d'égalité, je trouve, galvaudé, très galvaudé. Mmh. D'ailleurs, nous, nous préférons, nous, euh, parler euh, d'équité l'équité c'est extrêmement important ça veut dire que euh, il faut être Équitable. Mmh. Un peu comme dans le commerce, vous savez, pour prendre des labels que tout le monde a. Euh, L'équité, c'est... Euh... Vous allez faire un numéro vert, peut-être Non, mais attendez, non parce que, ah, regardez, okay. l'égalité. Mmh. Je vous explique. Je vous explique. Et bon, parce qu'on a eu le débat sur la question des repas à 1 euro euh, pour, pour les étudiants. en Vous savez, cette mesure qui était mise en place par le gouvernement pour aider les étudiants qui étaient en difficulté pendant la crise du Covid. Euh, je pense que beaucoup d'étudiants nous en remercient euh, aujourd'hui. Et ils ont, ils ont bien raison. Euh, mais les, les Insoumis, euh, et encore, là, c'était les socialistes radicalisés, Hein, clairement, euh, avec Olivier Faure, Jérôme Gage, quelques ouais, autres oui. comme ça. Bon, bref. Donc, ils sont perdus. Euh, ah non, mais ils sont perdus. Vous m'en parlez pas. Donc, ils, ils, sont, ils ont proposé que tout. Écoutez-moi bien. Toutes les étudiantes et tous les étudiants. Écoutez-moi bien, je redis. Toutes les étudiantes et tous les étudiants. Donc là, vous faites un petit peu d'écriture inclusive. Hein, mais bon, bref, c'est juste. Euh, Reprenez-vous. Bah, bon. Tous les étudiants ont, ont, ont clairement. Euh, euh, besoin d'avoir un repas, mais ont-ils besoin d'avoir tous un repas à un euro C'est la question que je pose mmh. aujourd'hui sur votre plateau, euh, parce que euh, je prends l'exemple le fils de Bernard Arnault. Ah oui. Je ne sais pas s'il a. Un Quand fils, il va au Cours, Imaginons qu'il ait un fils. Non, mais bien sûr. C'est pas au logique. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'un mmh. repas à un euro non. non, il n'a pas besoin d'un repas à un euro. Ben, ben non. Et ben vous voyez les insoumis qu'ils veulent faire avec les socialistes radicalisés, mmh. hein ils veulent que le fils de Bernard Arnault puisse manger pour un repas à un euro ah. au Cours. Voilà. Et après, c'est le président est... qu'ils appellent président des riches. <rire> oui, voilà. Alors qu'en fait, en réalité, ce sont eux qui permettent à Bernard Arnault de s'enrichir grâce au repas à 1€ que pourra manger son fils au Crous, euh, comme chacun sait... Je... Voilà. Donc, à un moment donné, l'égalité, ça conduit à ça, à ce genre de comportement. Mmh. C'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. Il y a urgence à tout, à il faut, à tout changer. Il faut, il faut que chacun puisse contribuer à hauteur de ses moyens. Et donc, il est nécessaire et indispensable que les riches ne puissent pas aller au Crous. Voilà. c'est extrêmement important. Au Crous, il ne reste que les pauvres entre eux. Voilà. Bien sûr. Ça, ça, parce que ça, ça c'est l'équité. Ouais. Ça c'est l'équité. Et ça c'est notre projet. Merci merci infiniment, monsieur le député, euh, de, de nous avoir honorés de votre présence. Et puis, ben, on va rendre l'antenne. et euh... Dénoncez une dernière fois, s'il vous plaît, ah, cette oui. caisse de grève pour bloquer le pays. Oui, non, vraiment. Dénoncez-la. C'est une honte. Il va falloir plutôt mettre sur, sur la caisse pour les portes. Euh, je, je...